Lorsque l'on évoque le métier de chauffeur poids lourd, on pense de prime abord aux routiers qui sillonnent les routes. Et pourtant, ce métier existe aussi à l'hôpital, comme ici, à la blanchisserie du CHU de Rouen. Ces chauffeurs approvisionnent chaque jour le linge des services de soins du CHU, mais aussi d'autres établissements de santé de la région. Un métier qui tient la route. Moi, ce qui me plaît, euh, bah, c'est d'être en extérieur. Surtout, être enfermé toute la journée, c'est pas... pas trop mon truc. Et puis le fait aussi que, bah, même si je ne suis pas euh, personnel soignant, quelque part euh, je fais partie, je suis un des petits maillons euh, qui permettent justement euh, de, de pouvoir faire fonctionner euh, donc du coup toute cette machinerie euh, qui, est, euh, qui est du coup la, le, le milieu hospitalier. Donc euh, et du coup contribuer à ça, c'est quand même relativement gratifiant. Drap, l'aise, couverture, serviette de toilette, vêtements des patients ou encore tenue professionnelle des soignants, ce sont au total près de 20 tonnes de linge qui sont lavés et livrées chaque jour. Une activité qui représente un enjeu logistique important. Alors aujourd'hui, les enjeux logistiques de la blanchisserie sont de livrer tous nos clients en temps et en heure. En particulier les hôpitaux extérieurs, les hôpitaux du CHU. Et c'est pour cela que nous recherchons activement des chauffeurs poids lourds. Alors l'effectif actuel est de 11 chauffeurs et on aimerait avoir un effectif complet à plus de 14 chauffeurs afin de livrer tous nos clients et les futurs clients qui arrivent. La fonction de chauffeur poids lourd ne cesse de se moderniser au CHU, avec notamment une flotte de véhicules toutes neuves ou encore une application mobile pour apprendre les tournées de manière simple et efficace. Par exemple, pour Barentin, on clique dessus, donc on a donc le dessin GPS, on a les photos des points de livraison, et là, on a carrément, hop, on clique dessus et on se retrouve directement avec l'itinéraire. Donc là, normalement, même en bas, tout en bas, tu regardes mmh. Tu mon numéro de téléphone, si jamais tu as un souci, tu peux me contacter directement. Alors une journée de type, euh, donc en fait on n'a pas les mêmes tournées le matin ou l'après-midi. Donc euh, quand on commence le matin, c'est 5h du mat, jusqu'à midi 25. Donc là, prise de service avec la chef, donc, euh, où elle nous donne euh, les différentes informations euh, dont on pourrait avoir besoin donc, euh, tout au long de notre tournée. Euh, à l'issue, euh, bah, du coup, en fonction de la tournée que j'ai, je pars faire mes, mes clients. Donc moi les camions sont déjà chargés. Le camion est déjà chargé, l'équipe du soir en fait charge pour le matin, et ceux du matin chargent pour ceux d'après-midi. Et donc on va faire nos différents clients, on ramache le linge, et puis on le ramène du coup euh, ici, on ramène le linge sale. Et puis euh, bah, en fonction de la tournée qu'on a, on peut très bien repartir. En fait, au sein, de la, au sein de la journée, on peut avoir deux tournées. Outre la modernisation du métier de chauffeur poids lourd, et plus largement de la fonction logistique, exercée à la blanchisserie présente de nombreux atouts. Rejoignez-nous à la blanchisserie les chefs sont cools L'équipe est sympa Et en plus, il y a de la place pour se garer Pour rejoindre nos équipes, candidatez sur le site Carrière du CHU.